Du piment végétarien pour les glaces, curcuma, gingembre, Proposer ses produits et services devient sur le web une obligation pour les acteurs économiques. Quel que soit son secteur d'activité, il faut communiquer. Et dans le monde du digital, face au manque de formation ou de trésorerie, difficile de rivaliser avec ceux qui s'affichent déjà sur le web. Avec ma boutique du Nord, la CNGT offre là un moyen simple et gratuit de gagner des clients en ligne. Nous avons, avec un fournisseur, mis en œuvre une plateforme sur laquelle les différents types d'acteurs du économiques du territoire peuvent venir s'inscrire afin de mettre en avant leurs produits ou services et d'atteindre une comment dire, une clientèle plus large que celle dont ils ont l'habitude. Il est simple de s'inscrire sur sur le site. En plus, comment dire, la différence par rapport aux plateformes habituelles, c'est que la CNGT se propose d'accompagner les acteurs numériques dans la création de leur boutique virtuelle. Alors, donc, on planifie différentes sessions de formation d'une durée de 2h à 2h30 hein, où on rentre en détail dans la création de la boutique, euh, l'ajout de photos, de produits, de services, euh, leur renseignement des prix. Donc voilà, ça c'est pour le côté pratique. Après pour euh, ce qui est des actions des acteurs, ils peuvent entrer en contact avec la CNGT moi particulièrement. Donc alors, soit sur mon téléphone portable professionnel au 06 90 27 75 05 soit en appelant le standard de la CNGT, donc au 05 90 48 77 80, et en demandant Monsieur Troubeau. Commerçants, prestataires de services, restaurateurs, tous les secteurs peuvent accéder à cette plateforme. Ceux qui ont déjà fait cette démarche en sont d'ailleurs très satisfaits. J'ai été contactée par la communauté d'Aglo, déjà pour une petite formation, parce que c'est vrai que euh, tenir une boutique en ligne, euh, faire remplir les formulaires, c'est pas toujours évident, mais euh, j'avais déjà fait, mais avec la formation. Nous avons suivi une formation où nous avons eu euh, une personne euh, responsable de, de, de cela qui nous a aidé à, à mettre en ligne nos produits. Si, si, ce que j'ai trouvé bien, c'est-à-dire que c'est une plateforme où on peut trouver... Euh, tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche glacé sorbet, il va tomber peut-être sur moi, sur peut-être quelqu'un d'autre dans le Nord-Ganterre qui fait des glacés sorbet. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est une plateforme qui permettra, une boutique en ligne qui permettra à, à tout un chacun de trouver son compte. Et moi, j'ai trouvé que vraiment, c'était même un peu tard. <rire> Ma boutique du Nord avec un K.CNGT.fr est la première plateforme à favoriser la vente directe producteur ou le circuit court en Guadeloupe. Producteur donc, agrotransformateur, artisan, épicerie fine de Mornalo, le moule Petit Canal, Anse Bertrand, Port Louis s'y retrouve. Vous pouvez ainsi faire vos courses du quotidien chez vos commerçants habituels et vos producteurs locaux, vous faire livrer ou choisir le click and collect afin de venir retirer votre commande chez votre commerçant.